Y'a yeah, pas de vous êtes bien quand on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ouais je suis très heureux de vous retrouver après avoir pris pour la première fois depuis Plusieurs semaines, un petit deux jours de pause pour moi. Ça m'a fait plaisir frère. Et surtout ça m'a fait plaisir genre doublement parce qu'il y a eu pendant ces deux derniers jours un phénomène qui arrive de temps en temps en hiver appelé la neige et qui me fait très très plaisir frère. Alors ok certes hein, avec tout ce qui est couvre-feu et autres restrictions diverses et variées, j'ai pas pu trop en profiter. Mais moi je fais partie de la petite team qui sait apprécier ce petit phénomène météorologique et qui n'est pas un gros rabat-joie aigri. ça fait de la boue c'est sale, il fait froid, c'est chiant. À vous faire foutre, frère Soyez heureux un peu une fois dans vos vies, non Eh oh, prendre des grosses boules, mettre un caillou dedans, les jeter sur les gens... Alors, ok, ce que je viens de dire, c'était peut-être dangereux. Je dis pas que je l'avais pas fait en primaire. Je dirais plutôt que ça a pu me valoir des ennuis des fois. Et ne répétez pas, bien entendu, cette opération chez vous. Bref, la neige m'a fait plaisir. On se retrouve du coup aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops Cold War. Hein. La petite transition se fait d'un instant à l'autre. Il y a un nouvel opérateur. Je viens de le prendre. Il est archi stylé. Hein. La boutique Call of Duty a encore eu des codes points de la part de Zach. Mais surtout, pour pouvoir aujourd'hui jouer à une arme spéciale, vous la voyez là contre le mur, j'ai décidé de prendre le katana et d'aller tahar un peu de trois personnes. Alors, je sais, les plus franchement, d'entre vous ne sauront pas ce que veut dire Tahar. Tahar c'est l'opération qui consiste à t'enlever la peau du gland et qui est la circoncision. <rire> Donc en fait j'ai fait une classe spéciale, on va courir dans Nuketown et on va Tahar les gens les uns après les autres jusqu'à qu'on en ait marre en essayant de faire bien entendu le meilleur score possible. Voilà je vous ai détaillé mon plan, c'est les concepts de Zack, c'est super, j'espère que ça va vous plaire et j'ai plus qu'à vous dire let's go baby Hop hop hop hop hop, regardez-moi ce couteau, regardez-moi ce... Mmh, ce petit katana. Ouais non non non non non. Excusez-moi, il y a flow, il y a flow, il y a flow. Je suis obligé de le dire, il y a un petit peu de flow. Alors là c'est un peu chiant parce que je vais être en match à mort par équipe. Donc euh, niveau cohérence des spawns, ce sera pas super super. Hop là, let's go. Niveau cohérence des spawns, ce sera pas super super. J'ai adapté la classe au total. Hein. J'ai aussi pris une hache de combat. Hop, oh non. Je me suis fait voler un kill facile. Il y a des gens en dessous, en bas à droite et en dessous. Aussi en dessous. Derrière. Non, tu as tué. Oh le fils de... Moi j'ai envie de coloniser la maison de Nuketown. Tu sais, il y a toujours des personnes qui me disent Mais Zach tu fais comment pour faire tes défis à bout portant avec les fusils. mitraillettes c'est trop trop chiant Alors oui c'est chiant mais y il a quand même des solutions. Voilà qui existent. existe deux. Quelqu'un d'autre Non, merde. Non aïe aïe aïe aïe aïe aïe Croyez-moi, quand t'es au couteau, frère, chaque kill va à de la valeur, faut pas rater des choses! Donc, oui, il y a la maison de Nuketown pour tout ce qui est défi important euh, et toutes ces conneries, euh, c'est inestimable, donc faut pas hésiter à l'utiliser et même la surexploiter. Oh, il... Aïe, ah, frère, je suis. Je... Oh, il était nul lui, mais mes alliés, faut que vous me laissiez les kills s'il vous plaît. Hop, regarde, ouais, hop. Il se cache, il y a un mec là-bas, il y a un mec à ma gauche aussi. Non, deux. 2 Je rate des visibles faciles Je suis bidon En plus, ça fait deux jours que j'ai pas joué. J'avais envie de tester le phénomène. Enfin, pas le phénomène, le théorème. Vous savez, le théorème qui dit si tu ne joues pas pendant 2-3 jours, tu peux recharger tes chakras et revenir avec un niveau meilleur... Oh là là là là là. Alors, bien sûr, l'entraînement, tout ça, machin, c'est très important. Mais je valide normalement ce théorème. C'est vrai que à des moments, si tu ne joues pas un jeu que tu squattes habituellement pendant un ou deux jours, il y a moyen que tu vois, ça te recharge mentalement et tu puisses te la redonner et être encore meilleur qu'avant. Bon, c'est paradoxal, mais je suis sûr que ça peut marcher. Monsieur, on meurt dans son coin, s'il vous plaît. On met une petite fumée au mid. Hop, histoire de causer des troubles. On attend ici, ça va être à ma droite. Mais je suis naze. Oh mon dieu, oh mon dieu, qu'est-ce que je suis nul Ah <rire> non <putain> <rire> Quelle honte Quelle honte monsieur, ça se dit ancien joueur professionnel <rire> eh, Paradoxalement, euh, là donc, euh, oh, je suis encore en plein nostal janvier, vous l'avez compris. Je vous fais des vidéos sur tous les différents Call of Duty que je trouve. J'ai oublié Call of Duty 4, certains me l'ont fait remarquer. Je vous ferai un rattrapage. Ce sera un nostal janvier. Aïe rattrapage d'accord ce sera un qui va rattraper un jeu que j'ai oublié dans mon rythme à savoir Call of Duty 4 donc je vous le ferai et en plus il y a du monde sur Call of Duty 4 j'ai été choqué de voir autant de monde sur cette petite licence de 2007 Mais oh non de 2007 les gars et donc je vous le calerai en plein milieu d'un des jeux parce que pour l'instant j'ai téléchargé Advanced Warfare sur PC et ça va être la galère j'ai l'impression que ça va être la galère parce que je trouve pas de partie alors peut-être que les serveurs sont buggés peut-être qu'il y a un petit souci moi de mon côté mais ça ne fonctionne pas donc s'il y a des solutions tu sais, genre, j'en sais rien, un IW8X, là, comme ça, pour jouer à Advanced Warfare, qui existe, ben, euh, sachez que je suis grandement... que je suis grandement premier. premier. Attends, il y a quelqu'un à l'intérieur de ça. On va attendre que ça passe. Ça on ne choque pas. Je suis à combien 7-9, avant. Ah bon. Franchement, 7-9, 7-10, maintenant, pour quelqu'un qui joue pas à l'arme, c'est pas si si horrible. Je connais des gens euh, qui jouent à l'arme, qui font pas ce genre de score, hein, qui, qui font des scores bien pires que moi là dedans. Oh merde. Oh j'ai été naze. Oh j'ai été naze Mais j'ai été naze Moi je veux tahar les gens, je veux pas leur jeter des haches de combat mais j'ai pas le choix frère c'est horrible. Attends. Ah nice. J'ai la position de tout le monde. J'ai la position de tout le monde mec. mecs. Nice J'ai tué le mec qui avait euh, le putain de machin là. Je monte, je monte, je monte, y'a quelqu'un au top. Regardez ça c'est un free kill, ça. Ça c'est un free c'est un free j'ai dit. C'est un free kill. Blah, free kill, on a dit Free J'aurais même pu en prendre un troisième On en on repart chez eux Je rajoute un avion espion par-dessus ça, on va gagner On va gagner malgré Zach qui joue à la hache Ça, ça fait plaisir, ça Attention Oh, oh non Je peux pas passer le mid, frère Encore Encore Là, je peux pas passer le mid map, hey, Ils sont tous chez eux, ils sont tous prostrés Là, si j'essaye d'aller chez eux, je vais manger, je vais manger le gang On tire dans son C4 Ah le blaireau Ah le blaireau Hop Tac Regarde, fumi Tac Bien Non, Sa grand-mère ah, ça m'énerve <rire> En fait là j'essaye de m'adapter au fait que je peux pas passer le mid-map mais c'est dur Y'en a juste là Y'en a un juste là à droite Aïe Aïe Aïe Aïe Aïe Hop, fumi, fumi, plus qu'un kill, plus qu'un kill, plus qu'un kill, et on gagne, plus qu'un kill, et on gagne. Ça sera fait dans un instant. Non, si c'est moi qui finissais la game, ça aurait été magnifique, attention. Excellent. Reposez des C4 à vos pieds là, je me rappelle la vidéo Call of Duty Ghost avec les C4 qui se mettaient automatiquement, la bande de petits bâtards. C'est bien en fait. Ah ouais, non mais ça joue aux pompes. Ah nice, vas-y monte. Ça va, ça va, c'est une cam un qui est validée par la street, Zack dit oui. Let's go, baby Tout, tout, tout, tout, tout, tout Non, j'aurais kiffé commencer avec un, petit, avec un petit schlassigno, là, comme ça. Ouais, ok, c'est bon, attends, je, je passe, je passe, je passe, je suis passé, je suis passé, je suis passé, je suis passé. Non, j'ai voulu anticiper oh <rire> il est monté au hasard, le petit bâtard j'ai voulu anticiper, je me suis dit il va monter J'envoie le coup de comme ça au hasard ça va le faire Bon les gars en ce moment j'ai dû lancer des boîtes Et le fait que j'ai lancé des boîtes ça m'a aidé Déjà pour faire de l'administratif de merde, sachant que je déteste faire de l'administratif. Vraiment faire de l'administratif et des papiers, c'est ma phobie mon gars. Donc j'ai euh, lancé des boîtes et surtout ça euh, annonce euh, l'arrivée d'un truc que je vous ai euh, dit. Et donc il devrait arriver je le pense d'ici un mois et demi. Ça va être le motherfucking, euh, les motherfucking locaux, les putains de locaux. Je veux des locaux et j'aurai des locaux je l'espère d'ici... J'aurais peut-être dû commencer à me chasser la cassa Donc ça annonce l'arrivée des motherfucking locaux. Je vais vous faire en fait une série de vlogs. Genre, euh, pas route ou entrepreneuriat ou euh, Vive Macron, tu vois, des trucs comme ça. Non, ça c'est bon, euh, on va pas commencer à instaurer de la politique dans nos vidéos. Plutôt, je vais vous montrer une petite série. Alors comme ça on a peur Alors comme ça on a peur Non, et arrête de prendre ton pauvre connard Rends oh, ouf <rire> Ah, ça va plutôt être une série où je vous montre la sélection des locaux, le prix, où est-ce qu'on est placé à peu près, comment ça va se passer le décor intérieur, et ainsi de suite. Et ça, ça va vous hyper énorme, ça devrait arriver, euh, je pense, niveau, euh, je sais pas, février, mars, quelque chose comme ça. <rire> je vous jure que c'est fun comme mode de jeu. C'est pas celui où on fait le plus de kills, mais c'est fun de, comme style de jeu, pas. <rire> S'envoyer petit coup de chlass devant tout le monde, ça c'est petit kiff. Attends, attends, on va essayer de les flanquer. Je suis Jean-Flanque, regarde. Hop. Non, non, non, merde. Jean-Flanque est attendu. Jean-Flanque est dans la merde. Viens, viens petit. Fils de pute, je l'ai pas entendu. <rire> Schlasse dans ta merde. Non mais je ne sais c'est trop En plus j'en ai marre, ça, ça me fait trop rager ça, ce truc de la boutique, là, les putains de balles violettes, vertes et tout, ça, ça me rend ouf Oh vraiment, ça c'est le truc que Un je... ah, des trucs que je déteste le plus dans ce putain de jeu. Vraiment les putains de variantes avec des balles violettes, t'as l'impression c'est Star Wars, gros, ça me rend malade. Genre ça me trigger encore plus quand on tire avec ces trucs, ça fait de la de la lumière partout, je suis pile et pique gros ça me rend malade Dégage toi connard déjà qu'on a assez de camos violets de dark matter de toutes ces conneries en plus vous nous rajoutez des camos pas, pas des camos mais des balles des balles violettes mais c'est malade ça coup de gueule de Zach fuck les bagues violettes arrêtez moi ces merdes là non c'est exactement ça dégage non je l'avais <rire> <rire> Qui veut être tard Dégage monsieur Deux, je suis de 2, ça aide 2 Non mais non mais je suis repéré partout C'est horrible Je pensais la voir encore J'essaye de contester le point à ma manière, mais c'est pas toujours facile. En plus, j'essaye de convertir des gens. Eh hey, venez vous faire circoncire le zèbre. Rentrez dans la team circoncis. mais ça ne peut que vous aider. Ça ne peut que vous mettre bien, là. C'est bon, il n'y a plus de décalotage et de fromage de bite. Hein. Un peu d'hygiène, les amis. Rejoignez-moi. Rejoignez-moi dans cette équipe. Dégage. Deuxième fois qu'on tue la machine de guerre. Deuxième fois que j'arrive à tuer la machine de guerre alors que je joue au putain de couteau. Vive ce, cana vive ce katana. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Ah. Il, Il est là. Fils de pute va Dégage quand t'as pas la machine de guerre c'est pas aussi simple, connard Encore un Encore un, y'en a un, au top Oh non! Je suis passé au-dessus de lui! Je suis passé au-dessus de lui! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez mes cheveux, ils ont touché son front, putain! Il y en a un dans le coin. Je crois que je t'avais pas vu, le connard. Oh non, mais c'est des. <rire> à nouveau? Un nouveau candidat Juste là les amis Nouveau candidat Quelqu'un d'autre Un nouveau candidat Un autre Un autre monsieur Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre veut faire couper la peau du gland S'il vous plaît Je recherche des... Je recherche des témoins Je recherche des gens qui le veulent Comment ça s'appelle déjà Des volontaires s'il vous plaît Et là, et là, je saute, Oh Non merde, si j'ai une vise un peu plus à droite je Dégage Dégage Un autre à ma gauche. Dégage Quelqu'un d'autre En plus on est en train de se faire remonter hein On est en, on est en train, train de se faire remonter, putain on perd Mon père a encore été en train de gagner large On va au top chez nous. Connard NON J'en ai marre des fusils à pompe Laissez-moi tranquille, rentrez dans le point les amis I don't want to lose Boum Restez dans, reste temps Ah cousin Ah non <rire> Ça marchera pas, putain. Oh, oh, le kill était important. Zach est dans le next déjà. Zach est dans le next. Je joue, je joue la win là. J'en pas sur lui. Zach joue la win, on a dit. On va repasser devant. Boum. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal, sa mère. Double C4. Non, on a perdu le poids. Mais double C4, mais qui joue comme ça, putain, mais... Quelle personne qui prétend au paradis joue de cette manière connard Putain et on perd dans les bars On perd. Mais après j'avoue que c'est pas facile parce que là ils étaient un peu en 4. Quoique j'ai dit en 4v5, je fais 33 45 hein 33. Ouais, ouais. Bah lui il fait 28-43 en jouant que à l'arme Je pense que je m'en sors un peu mieux que cet individu. Bon, on perd de 3 points, c'est pas dramatique non plus, mais bon, avoir tryhard de cette manière, ça révèle des gens quand même un petit peu une sécure, si vous voulez mon avis. Bon bah les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et je vous dis à chaîne, les amis. Bisous